Bon ouais, enfin je te l'ai dit suis... il a shutdown je me suis posé dans son dos c'est la quatrième alpha que je lui mets C'est pas grave ça arrive Attends tu es 2 en plus quoi magnifique C'est la quatrième alpha que je lui mets C'est pas grave, ça arrive. Heat level critical.